Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo où je vais vous lire le premier chapitre d'Alana et l'enfant vampire qui normalement, si tout va bien, sort a priori le 20 mai. Petit message de moi qui monte la vidéo donc la sortie encore était décalée. Bref la sortie officielle c'est le 18 juin donc un mois. Par ailleurs avec Srinéo on vous propose de lire deux chapitres supplémentaires en ligne. Euh, je mettrai le lien euh, dans la description comme ça vous pourrez aller euh, lire des chapitres en plus si vous voulez et ça vous permettra de vous mettre dans l'ambiance et de savoir à quel point vous avez envie euh, de lire ce livre quand il sortira. C'est tout pour cette vidéo dans la vidéo et je vous laisse avec euh, le mois d'avant. En tout cas pour vous faire patienter, j'ai décidé de vous lire le premier chapitre, enfin le prologue et le premier chapitre en espérant que ça vous plaît. Que ma lecture à voix haute ne soit pas trop désagréable Et si ça vous plaît je vous invite très fortement à précommander le livre sur toutes les plateformes en ligne C'est disponible, il n'y a pas de souci. Vous serez évidemment livré à partir du 20 mai Et sinon vous pouvez noter le titre dans un coin pour le précommander chez votre libraire quand il réouvrira C'est parti C'est bientôt Noël Paris est enveloppé dans un manteau de guirlandes lumineuse elles éclairent la route des humains qui osent encore s'aventurer dans les rues en cette heure tardive. Les stations de métro ont fermé leurs portes. Sur les boulevards, les voitures se font rares. Dans l'obscurité, la ville appartient aux créatures de la nuit. Si tu n'es pas encore rentré chez toi, mieux vaut presser le pas. La paix n'est pas au goût de tous, et certains n'ont que faire de l'interdit. On raconte que le goût du sang est meilleur lorsqu'il est bu à la source. Sous un porche, un adolescent reprend connaissance. Légèrement vietu, pieds nus, il ne ressent pourtant pas le froid. Il est resté là toute la journée, recroquevillé sur lui-même. Les humains sont passés et repassés devant lui sans lui prêter attention, comme s'il faisait partie du décor. Son corps n'est que souffrance. Il est resté trop longtemps à la merci du soleil. Lorsqu'il ouvre les yeux, il se demande pourquoi les étoiles tombent au-dessus de lui. Les illuminations dansent sur sa peau bleue nuit et se reflètent dans ses iristopases. Sa vision se trouble, la luminosité est trop forte pour ses pupilles malmenées. Il se relève avec difficulté. Il a la tête qui tourne, sonnée par la douleur. Il s'appuie contre un mur pour ne pas s'effondrer. Chaque pas est une épreuve. Il ne peut pas rester ici. On pourrait le retrouver. Il doit trouver un abri où il pourra penser ses blessures. Chapitre 1 En sortant du collège, je suis très énervée. Ma prof de maths m'a encore collé une sale note et il y a eu une interro-surprise en anglais, de quoi gâcher ma journée. Et comme si ça ne suffisait pas, je me suis une nouvelle fois disputée avec ma meilleure amie Olympe. Elle me reproche d'avoir trop de secrets. « Tu ne veux même pas que je vienne chez toi, Alana » m'a-t-elle lancé à la pause de midi. « Mais c'est pas de ma faute si je viens d'une famille de médiateurs. » Ma famille gère les relations entre les vampires et les humains depuis des siècles, ce qui est certes méga stylé, mais aussi très secret. Je n'ai pas le droit d'en parler, y compris à ma meilleure amie. Ni de laisser entrevoir le moindre indice à ce sujet. Même si nous sommes des humains et qu'il n'y a pas de bouteille de sang dans notre frigo, il y a trop d'objets qu'on en chez nous. Donc non, elle ne peut pas venir à la maison. J'espère que ça lui passera. On ne sait pas dire au revoir ce soir et j'ai encore sa petite scène en travers de la gorge. Je pensais avoir eu la pire journée de tous les temps. C'était sans compter sur le texto de maman. Coucou ma chérie. J'ai reçu un appel en urgence de l'un de nos contacts à Berlin. Une guerre de clans, comme souvent. Les vampires sont vraiment intenables ces derniers temps. Les médiateurs sur place nous appellent en renfort. On prend l'avion dans une heure. Ta soeur vient avec nous, mais mamie est là pour s'occuper de toi. Je t'aime, bisous, maman. PS, pense à garder un sachet d'ail dans ton sac on ne sait jamais. Je tente de conserver mon calme. Ils partent encore en mission sans moi. Et avec Alexia en plus. Et elle va encore rater le lycée, mais il s'en fiche. Moi, en revanche, je suis coincée à Paris et je dois aller au collège. Super. Je remine tellement que j'en oublie de me dépêcher pour monter dans le bus et résultat, il n'y a plus aucune place assise libre. Je ne me vois pas demander à quelqu'un de me laisser m'asseoir, même si je tiens à peine sur mes jambes après cette longue journée. Il paraît que si j'ai mal comme ça, c'est parce que je grandis. J'ai intérêt à faire au moins 1m80 quand je serai grande. Je refuse de souffrir le martyr pour rester naine. Le trajet me paraît durer une éternité, mais enfin, j'atteins la porte de chez moi. Heureusement, l'ascenseur fonctionne, car monter les deux étages qui me séparent de l'appartement familial m'aurait achevé. Tout ce dont j'ai envie, c'est de me rouler en boule dans le canapé avec un goûter. Je me débarrasse de mon manteau, mon bonnet et mes gants. Mon reflet dans le miroir de l'entrée fait peine à voir. Mon teint d'ordinaire d'un joli rosé tire entre le rouge et le violet à cause du temps glacial en ce mois de février. Mes yeux noisettes sont emplis de larmes mis de froid, mis de colère. Ma queue de cheval n'en est plus une. Mes cheveux bruns se sont échappés de mon élastique qui menace de tomber au sol. Je remets rapidement mon chouchou, juste pour ne pas les avoir dans les yeux. Je décide de laisser toutes mes affaires en tas devant la porte, où sont suspendues les traditionnelles guirlandes de gousse d'ail. C'est pas mamie qui va péter elle a la personne la plus désorganisée que je connaisse. Sa chambre ressemble à celle d'Améthyste dans Steven Universe, pleine de briques à brac qui s'entassent par piles et manquent de s'écrouler au moins cinq fois par jour. Des souvenirs de voyage et de mission pour la plupart. Je la retrouve dans le salon, bien installée dans le fauteuil près de la cheminée. Une bonne odeur de chocolat me titille les narines. « Les cartes m'ont dit que tu en aurais besoin, Anna, déclare fièrement Mamie de savoir calme. »« Et les cartes avaient raison !» Parfois, j'oublie que j'ai une grand-mère extraordinaire. Elle devine toujours quand ça va pas, et connaît les meilleurs moyens de me remonter le moral. Et elle fait une chantilly maison du tonnerre, qu'elle ajoute toujours sur mon chocolat chaud avant de saupoudrer le tout de cannelle. J'ai l'eau à la bouche, et la vision des petits gâteaux joliment disposés sur le plateau à côté de ma tasse ne fait qu'attiser ma faim. Sans plus attendre, je me laisse tomber dans le canapé, au milieu des coussins multicolores. Mamie observe avec son demi-sourire, une tasse de thé dans sa main valide. Il y a quatre ans, une mission a mal tourné. Son côté gauche a été touché et aujourd'hui son bras est paralysé. Quand elle sourit, seul le coin droit de ses lèvres se soulève et sa jambe fait parfois des siennes. Depuis, elle est à la retraite et constitue pour mes parents l'excuse parfaite pour m'abandonner lorsqu'ils partent régler des conflits vampiriques. Aujourd'hui, elle a détaché ses cheveux qui tombent en cascade argentée sur ses épaules. Elle raconte qu'elle ne les a jamais coupés de toute sa vie, et même s'ils commencent à être moins épais qu'avant, ils restent soyeux et brillants. Parfois, elle m'autorise à les tresser ou à lui faire des chignons. La plupart du temps, elle se débrouille toute seule. Je déguste mon chocolat en commençant par la chantilly. C'est délicieux, ça fait du bien. Mamie m'observe sans ciller. Elle sait toujours attendre le bon moment pour me poser des questions. En l'occurrence, j'ai vraiment besoin de recharger mes batteries. Je m'empare d'un sablé à la noix de coco. Toujours silencieuse, Mamie boit son thé à petite gorgée. C'est alors que je remarque une feuille pliée en quatre sur la table basse. Curieuse, je m'en empare et constate que mon prénom est griffonné dans un coin. Je pressens dans le changement d'attitude de Mamie, elle pince les lèvres, que cette lettre risque de ne pas me plaire. Je la déplie malgré tout. C'est un mot d'Alexia. Alana. Lorsque tu liras ces mots, nous serons déjà loin. « Tu n'imagines pas à quel point ça me brise le cœur de te voir rester à la maison. À ton âge, j'accompagnais déjà les parents en mission. J'aurais tellement aimé que tu puisses faire pareil. Mais après l'incident dans les catacombes de Paris... » Je suis absolument outrée qu'elle ose ressortir cette histoire. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de bannir de ma mémoire. Papa et maman avaient décidé de m'emmener avec eux lors de l'une de leurs rencontres avec un vampire solitaire, Théophile. Il était supposé leur révéler des informations utiles sur ses congénères. Mais je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de trébucher sur un pavé et de me faire mal à la cheville. Je me suis posé environ 1 minute trente pour constater l'étendue des dégâts, et entre-temps, mes parents avaient tourné à un croisement. Je me suis retrouvée perdue dans les catacombes, un véritable nid à vampires. Papa et maman ont mis presque une demi-heure à me retrouver, car bien sûr, je m'étais mis en tête de retourner sur mes pas pour attendre la sortie. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Évidemment, on a raté le rendez-vous et mes parents n'ont pas obtenu les informations nécessaires au bon déroulement de leur mission. De retour à la maison, je me suis pris un sacré savon. Je tiens à souligner que s'ils avaient vérifié que j'étais bien derrière eux, ça ne serait pas arrivé. Ils n'ont pas beaucoup apprécié. Je reprends ma lecture agacée. Un conseil, mets-toi sérieusement au sport. Ou au moins, apprends à te défendre. Tu es intelligente et maligne, mais tu es trop vulnérable. Je comprends papa et maman, il ne veut pas qu'il t'arrive malheur. Tu connais les vampires, avec eux, on n'est jamais totalement en sécurité. Je crois en toi, mais il est grand temps que tu prouves que tu as l'étoffe d'une médiatrice. Je te rappelle que j'ai fait face à mon premier vampire en sixième. Ok, papa m'avait un peu aidé. Pour le moment, tout ce que tu as fait se résume à lire des livres et des pages Wikipédia. C'est bien, mais il va falloir plus que ça pour te faire une place dans le métier. Ne te décourage pas. Mais si tu n'as pas envie de suivre la voie familiale, n'hésite pas à le dire, tu n'es obligé de rien. Je te laisse, je dois passer dire au revoir à Héloïse avant de filer à l'aéroport. Comme ses parents ne sont pas au courant, elle ne peut pas nous accompagner. J'espère que pendant les prochaines vacances, elle pourra participer à une mission. Prends soin de mamie, je t'aime, Alex. Je froisse la lettre sous la colère. La petite ascension de ma grande sœur dégouline de bons sentiments, et en toute objectivité, je n'ai pas grand chose à lui reprocher, mais en fait si. À cet instant, je la déteste. Et je refuse le petit gâteau recouvert de chocolat que me tend ma mie en guise de réconfort. C'est facile, pour elle décrire tout ça. Elle est l'apprentie médiatrice dont rêvaient nos parents. Première confrontation avec un vampire à 11 ans. Première mission solo à Paris à 15 ans. Elle a la diplomatie essentielle à notre métier, mais aussi le physique pour se défendre, autant que possible contre des adversaires infiniment plus forts que n'importe quel humain. Elle est rapide, vive et surtout, elle frappe fort. Et comme si cela ne suffisait pas, elle vise bien et est suffisamment stable sur ses deux jambes pour ne pas, comme moi, être projetée stupidement vers l'arrière, en plein dans le mur, lorsqu'elle tire. Ma sœur est si parfaite que le conseil des médiateurs a accepté l'initiation de sa petite amie Louise. Maintenant elle lui apprend le métier avec nos parents, comme maman et mamie l'avaient fait avec papa à l'époque. J'adore Louise. Elle est drôle et toujours disposée à prêter main forte, mais parfois elle m'énerve. Elle est championne d'athlétisme et m'a fait passer pour une vieille tortue asthmatique lors des trop rares missions où j'ai été invitée. Je suis contente qu'elle n'ait pas pu accompagner Alexia et les parents. Au moins, je ne suis pas la seule à être restée à Paris. Je les déteste tous. Maman, pour me croire incapable d'être utile en mission. Papa, pour penser que je suis une pauvre petite chose fragile. Alexia, pour imaginer qu'il suffirait que je fasse des efforts pour que tout s'arrange. Et Héloïse, pour être la pièce rapportée parfaite. En plus j'ai mal aux jambes. Encore. Le voyage debout dans le bus ne m'a pas fait du bien. Je crois que ce sont les genoux cette fois. Je me tortille sur le canapé pour trouver une position qui ne sollicite pas trop mes muscles noués et mes articulations douloureuses. Ta soeur fait de son mieux, tu sais, déclare mamie en se resservant du thé. Je sais, grognai-je. Elle essaye d'être sympa, mais elle, elle a le droit de partir avec papa et maman. Il n'y a pas de honte à rester à la maison. Je sais que Mamie souffre beaucoup de ne plus pouvoir voguer de pays en pays pour gérer les relations humains vampires et apaiser les guerres de clans. Mais au moins, elle a eu droit à une grande carrière. Elle était considérée comme l'une des meilleures médiatrices d'Europe. Elle connaît si bien les vampires qu'on raconte qu'ils lui ont même proposé de devenir l'une des leurs. Je sais pas si c'est vrai, mais elle n'a jamais démenti. Je me demande si elle a déjà envisagé de passer de l'autre côté. Peut-être que justement, sa grande connaissance des vampires lui a permis de conclure que l'humanité est préférable à l'immortalité. On ne peut pas dire que les vampires que j'ai rencontrés jusqu'à présent étaient particulièrement heureux et joyeux. En même temps, quand on fait appel aux médiateurs, c'est rarement pour organiser une fête d'anniversaire. Je sais, mais moi aussi je veux être médiatrice et partir à la chasse aux vampires. À mon âge, Alexia participait déjà aux missions niveau 3. Le niveau 1, c'est quand on accompagne nos parents sur une mission banale type transmission de messages. Dans ces cas-là, on reste près d'eux, on observe et on dit rien. Au niveau 2, on peut assister à ce qu'on pourrait appeler un échange diplomatique. C'est là que ça devient intéressant. Niveau 3, on commence à transmettre des messages à des vampires jugés de confiance avec un médiateur expérimenté qui reste en retrait au cas où on ferait une bêtise. La formation continue ainsi par palier, en nous permettant de participer à des missions de plus en plus risquées. Déjà, on ne dit pas la chasse aux vampires, me reprend Mamie avec un regard compréhensif. Je sais, mais c'est l'idée. Pas du tout. Heureusement qu'on ne chasse plus les vampires comme à l'époque de mon arrière-grand-mère. En ces temps-là, les humains tombaient comme des bouches. Une fois sur cent, on parvenait à détruire un vampire solitaire. Les clans faisaient la loi dans la plupart des grandes villes du monde et, de ce qu'on m'a raconté, les affrontements n'étaient vraiment pas beaux à voir. Tout comme les cadavres d'humains vidés de leur sang qu'on retrouvait dans les rues au petit matin. C'est certain... Les humains sont bien plus en sécurité depuis la paix avec les vampires. Les médiateurs sont là pour maintenir cette paix fragile, et pour gérer les débordements du type « vampire sanguinaires incontrôlable en liberté ». Dans ces cas-là, les médiateurs se chargent de la capture, en échange d'une copieuse rétribution, car, comme dit maman, « il faut bien vivre », et laissent le clan vampirique le plus proche s'occuper de leurs confrères. D'où l'apprentissage du tir. Parce que oui, on peut tuer un vampire avec un pieu dans le cœur comme dans les romans, mais encore faut-il pouvoir s'en approcher suffisamment. Les armes modernes, c'est ce que nous avons de mieux. Il faut savoir se défendre. Nous ne sommes pas constitués en clans comme les vampires. Les médiateurs sont des travailleurs indépendants. Bien sûr, nous avons le conseil pour distribuer les insignes, veiller à ce que personne ne prenne trop ses aides, et s'assurer que tout le monde respecte les règles. Mais j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup de pouvoir. Je sais que Mamie ma a fait partie du conseil pendant 5 ans avant ma naissance. Maman a toujours refusé de se présenter. Elle dit que c'est une perte de temps et préfère être sur le terrain. Ce que vous devez retenir, c'est que la trêve entre les humains et les vampires ne plaît pas à tout le monde, surtout du côté vampires. En même temps, ils sont 100 fois supérieurs, beaucoup plus vieux et donc plus expérimentés. Je repose ma tasse maintenant vide et suis le chocolat autour de ma bouche d'un revers de manche. Mamie, raconte-moi une de tes histoires de vampires. Aussi loin que je m'en souvienne, mamie nous a toujours conté ses aventures de médiatrice, à Alexia et moi. Quand nous étions petites, les histoires étaient très édulcorées et finissaient toujours bien. Maintenant, j'ai droit à des récits un peu plus proches de la vérité. Même si je devine qu'elle garde pour elle ses pires expériences. Elle croit que je m'en suis jamais aperçue. Mais parfois, elle crie la nuit dans son sommeil. Maman aussi. Plus rarement. Encore, s'étonne faussement mamie. Mais tu les connais toutes par cœur depuis le temps. C'est un peu vrai. Je connais la plupart sur le bout des doigts. Cependant, je sais qu'il reste encore des dizaines de missions dont elle ne m'a jamais parlé. J'ai très un moment. Je suis en âge d'accéder à de nouvelles histoires, y compris celles qui font peur, celles qui finissent mal. Une nouvelle, une que je connais pas. Tu sais, je t'ai déjà raconté une bonne partie de ma vie. Elle fait durer le suspense, je le vois à son regard malicieux. J'attrape un coussin pour le serrer contre moi, comme un doudou. Je devine déjà que cette histoire sera aussi passionnante qu'effrayante. Mamie se racle la gorge. Je frétille d'impatience et j'en oublie presque la douleur diffuse dans mon corps. C'était il y a longtemps. « Ta mère venait d'obtenir son insigne de médiatrice officielle. Elle devait avoir 18 ou 19 ans. Je crois qu'à cette époque, elle n'avait pas encore parlé à ton père de sa situation. C'était trop tôt. D'ailleurs, je trouve qu'Alexia s'est un peu emballée en mettant Héloïse dans la confidence. Elles ne sont même pas majeures. Mais passons. Il n'y a pas à dire, Mamie a un don pour raconter les histoires. Je suis impatiente de connaître le dénouement, mais en même temps inquiète parce que je vais découvrir sur ma grand-mère et ma mère. Et voilà, pour découvrir la suite, il faudra attendre le 20 mai et acheter euh, ce charmant roman. J'espère que cette vidéo vous a plu, euh, j'ai quelques difficultés à lire à voix haute, j'espère que c'était quand même audible et compréhensible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment celle-là puisque bah, c'est la lecture du premier chapitre donc ça peut donner envie à des gens de, de lire. Je vous tiendrai au courant pour les dédicaces, les salons, tout ça euh, via mes réseaux sociaux. Comme vous le savez, pour le moment il n'y a rien, tout est annulé mais on espère que voilà. Y... On pourra faire des petites choses, des petites dédicaces, s'il n'y a pas trop de monde, peut-être que ce sera autorisé, je ne sais pas. Mais voilà, je tiendrai au courant, surtout sur les réseaux sociaux, éventuellement s'il y a un gros truc, je ferai une vidéo, mais voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis à très bientôt.